Salut, ce matin je vous montre comment décorer facilement un t-shirt pour enfants. Pour faire ça on a besoin un carton, de photocopies de dessins déjà à la bonne grosseur, un pinceau, et, un pinceau pointe fine et un pinceau éponge, des bricoles pour bien travailler mais surtout de bonnes petites ciseaux. Et de la peinture acrylique, feutre acrylique ou pour tissu, esprit pour tissu. Les t-shirts, avant de les travailler, il faut qu'ils soient lavés et euh, bien repassés. On va toujours protéger la partie euh, en dessous. On va mettre les cartons, on essaye que le tissu soit, soit bien tiré, mais pas trop. On va définir la position des pandas. Et dans ce cas, on va complètement couper notre panda pour faire toute cette partie blanche. C'est pour ça qu'on a besoin de photocopies, une pour les blancs et une pour les noirs. Les photocopies en papier sont très pratiques, on l'utilise qu'une fois, mais on peut faire la grosseur qu'on veut, les dessins qu'on veut, et surtout ils sont économiques. Avec un peu de patience, notre pochoir il est prêt. On va lui mettre un peu sur le bord qu'il aille bien l'effet assis. On va bien mettre du scotch. deux morceaux de double face j'avais oublié il faut aussi une assiette en plastique pour mettre la peinture bonne habitude c'est bien mélanger la peinture hein, si c'est un moment que vous ne l'utilisez pas. On va prendre les pinceaux éponge. On, on va les tapoter dans la peinture et on va les tapoter à côté pour qu'ils se décharge dans les cas où il y a trop de peinture. Autrement il va faire des bavures. Il ne va pas suivre les peaux -froid. On va très doucement, on s'aide bien avec les mains. Voilà, on laisse bien sécher et on va répéter cette opération dans 10 minutes. Je suis en train de faire la seconde couche. Je vais bien me concentrer sur les parties qui vont rester blancs du panda. Bien sécher la partie blanche et on va commencer à préparer les pochoirs pour la partie noire du panda. Entre temps, il faut bien laver les pinceaux éponges et même les pinceaux normales. Il faut les laver avec de l'eau tiède du savon de Marseille. Cette partie-là, on la fera avec les feutres. Ça sera plus facile. Avec la peinture noire, je vais finir les pandas. Il faut faire attention à protéger les tissus, Car la peinture, en... ça donne deux petites taches à côté. J'ai fait les pochoirs pour les yeux. et à donner l'effet euh, poil. Voilà, il faut savoir euh, s'arrêter quand le dessin il est bien. Il faut pas trop trop en faire. Toujours, on laisse bien sécher. Je vais rajouter un petit papillon. N'oubliez pas que les couleurs, ils sont les couleurs textiles. On peut les mélanger entre eux, donc on peut faire différentes nuances. La t-shirt fini j'espère que ça vous a plu il faut bien lire les instructions écrites sur les pots de peinture, soit pour les repassages les séchages pour fixer vraiment bien la couleur sur les t-shirts et qui s'en va pas au lavage ben, surtout à bientôt avec de nouvelles idées des arrobis ciao ciao